Eh bien, nous avons une petite surprise à vous proposer. Vous avez dû voir que, sur le programme, normalement, était prévu Alex Lefebvre. Alors, il est là, hein, puisqu'après après la Suisse, on va quand même écouter la Belgique. Mais avant d'écouter Alex, nous vous avons préparé une petite surprise, une petite improvisation. Il s'agit de... Damien Petit. en fait il n'a pas tant improvisé que ça, je le vois réagir, non il a préparé sérieusement, il a travaillé depuis des jours et des nuits pour, pour nous présenter quelque chose. En fait, Damien Opetit, donc est psychologue clinicien, il est psychodramatiste, il est aussi euh, chargé de cours euh, chez nous, à l'UCLIM mais aussi euh, à Lyon 2 je crois. Puis euh, l'autre jour, euh, il vient me voir en me disant Oh, je veux absolument être présent au colloque d'Alain Ferrand, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et il me donne son chèque pour s'inscrire. Et là, connaissant Damien Opetit et son sens de l'humour, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il a coécrit un livre avec Jean-Jacques Ritz sur Freud de le Divan. Le petit, Le petit Freud illustré. Connaissant son sens de l'humour, je lui dis, bah, tu sais, si tu nous prépares quelque chose de 5-10 minutes, eh bien on t'invite. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il a préparé, mais il est là, il a longuement travaillé, et il va aussi nous parler à sa manière d'Alain. Hein? Bon, merci, beaucoup. Ok, ça commence bien. Ah, je Ok, donc cher Alain, euh, afin de préparer ce colloque, parce qu'en effet j'ai préparé un texte, euh, on disait que Alain a été avant tout freudien, euh, et donc ce que j'ai fait, et ben j'ai relu Freud, j'ai relu tout Freud, la totale. Euh, ah mais vraiment, ça m'a pris des heures et des heures, euh, et il faut quand même bien reconnaître que malgré son talent latent, Sigmund a fait quand même deux impasses majeures dans toute son œuvre. Euh, il a un petit peu oublié quand même de parler de la musique et oublié de parler d'Alain Ferrand. <rire> bon, malgré tout, il en parle quand même vaguement, enfin j'ai cru comprendre, à un moment, au sujet du de, petit Hans, euh, avec la phobie d'être mordu euh, par un maréchal Ferrand, euh, mais bon, j'ignore si tu voudras en démordre. Euh, alors je vais essayer de reprendre, euh, je vais essayer de remédier à ces deux points. Alors je sais pas si tu connais cette vieille méthode, hein celle de l'association libre, mais on va essayer de l'appliquer comme ça. Mais ça marche bien, tu sais. Hein. C'est même efficace, euh, plutôt. Plutôt. Donc plutôt chien de Mickey, plutôt Mickey. Mickey, Mickey, mousse. Mousse, moustache. Moustache, un Ferrand. <rire> bon, puis après, on aurait pu continuer. Hein. Euh, moustache, tâche de Rorschach. Euh... Bon, ok, tâche de t'en de, de rappeler. Alain. Alors, donc... Vous avez compris le principe, tous, oui. Bon, alors on va reprendre ça, mais euh, on va reprendre cette méthode de l'association libre, mais en la développant euh, sous l'angle à la fois d'Alain Ferrand et de la guitare. Alors pour la guitare, peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre mes jeux de mots, mais tant pis. Euh... Alors, que dire de toi, toi qui es connu jusque l'autre côté de la Manche, Manche de guitare. Euh... Quelques mots sur toi, puisqu'il vaut mieux euh, tard, enfin guitare, que jamais. Euh, bon là, même si c'est pas la musique, mais en lien avec la fête des Lumières, euh, on peut dire que quand même, t'es un brillant professeur. Enfin, à la fois, je suis gêné, parce qu'il y a eu comme beaucoup de commentaires positifs sur toi, et si j'avais su, j'aurais pas dit de si bonnes choses sur toi. Mais bon, j'ai préparé mon texte, je vais le lire. Euh, donc, brillant professeur, sans se la péter ni même avoir une seule plainte pour détournement d'argent ou autre, ce qui est plutôt rare à la fac. <rire> euh, psychanalyste, chercheur, ton psychisme fonctionne sans cesse à fond la caisse, caisse de guitare. Okay. Humaniste, dans le lien, tu as toujours su euh, t'accorder euh, sans accordeur. Je te l'accorde, corde en nylon. Vous suivez Bon, faut dire que t'en as sous le, sous le capot. Capot d'astre. Hein. Ah mais bon, c'est pour les connaisseurs. Hein, donc, euh, pour déverrouiller l'inconscient, tu as toujours eu la clé. La clé de solde. Toujours au diapason. Euh, tu es donc aux antipodes de t'y prendre comme un manche. Donc manche de guitare. C'est bon Ça vient un peu les autres Bon. Euh, avec toi, on n'a jamais le blues. Comme diraient les médecins, avec leur blues. Bon, je dis ça, mais bon ça va en faire jaser plus d'un, jazz. Euh, et sans toi, eh ben on est mal barré. Alors là, une fois de plus, je m'adresse aux, aux guitaristes, hein, euh, pas aux Lacaniens, euh, avec leur sujet barré, ni aux pliés de barre, au risque de les saouler. Euh, alors là, j'ai un peu hésité à mettre ça. Euh, j'ai marqué Tu mets la barre haute. Mais bon, avec tous ces psys qui sont censés interpréter euh, mes propos, je ne voulais pas que tu y vois. Euh, un symbolisme caché. Euh, trois bonnes notes que tu as toujours su jongler entre les notes, les notes des copies, les notes de musique, enfilant les amphis et les chansons à un rythme d'enfer. Une sacrée cadence avec une clinique de cadence, mais tu sais mener la danse. Avec toi, la symbolisation ne dénote jamais. Bah, tu n'as aucune honte à avoir, Alain. à l'inverse, d'autres personnes que je ne citerai pas. Tu as vraiment euh, ça a été souligné je crois un timbre très particulier. J'ai pas dit que tu étais timbré, hein. Bon, un timbre qui enveloppe timbre enveloppe, c'est bon, euh, qui affranchit <rire> une voix particulière qui ouvre à l'inconscient, celle qui nous enchante, même ceux qui déchantent. Car c'est dans tes cordes, cordes vocales, ou cordes de guitare avec un sacré fil associatif en nylon, enfin nylon nil ni le ni court, et c'est pas coton, ça va de soi. C'est bon, vous suivez <rire> Je peux aller moins vite. Hein. Euh... Bon alors malgré tout, bon, si je puis faire un bémol, hein, bémol euh... parce qu'il bon faut quand même pas dire trop du bien de toi, hein. franchement c'est pas bon pour ton narcissisme. Hein. Alors, j'ai hésité quand même à dévoiler aujourd'hui euh, que la pratique de la guitare est un beau déplacement d'un auto-érotisme. Euh, bon, j'ai même aussi, euh, on a beaucoup parlé des, des péniches, mais bon, je vais... Non, je vais pas faire de lecture, mais bon. Donc, bah, revenons seulement à la guitare, euh, mais quand même des longues péniches inatteignables, mais bon. Mais alors, bon. Mais bon, je préfère m'abstenir de te mettre la puce à l'oreille, même si ça me démange, car tu vas me dire d'aller me gratter. En général, enfin, en maréchal, Ferrand, maréchal Ferrand. Euh, donc Ferrand fait partie de ces psychanalystes un peu vintage, rares, recherchés, quelqu'un de majeur. On y, croit comme, on y croit dur comme fer en Ferrand. Comme les cordes en métal de la folk. n'ai pas dit de la folle. Hein. Euh, tu fais désormais euh, partie des grands, des grands classiques, ou alors des grands folk. Hein. J'ignore si tu prends les mesures, euh, toi qui ne fais pas dans la demi mesure. Tu fais pas les choses à moitié. Même il paraît quand tu prends un demi. <rire> euh... <rire> Je la refais. Tu ne fais pas. Alors, là pour le coup c'est pas c'est pas la guitare. Hein. Tu ne fais pas les choses à moitié même quand tu prends un demi. voilà. Et peu t'arrives à la cheville, cheville euh, la guitare. Quand tu as levé le pied, enfin le repose-pied, hein, la guitare, à la fac, <rire> ce fut un drame, un psychodrame. Tu avais peut-être marre de ce rythme effréné, pas simple de s'arrêter avec, avec un tel élan, quand seul le schizophrène. <rire> Un enseignant haut de gamme, gamme, c'est bon, do, ré, mi. Je vais comme décliner, hein, parce qu'au cas où, allez. Tu en es peut-être plein le dos, do, do. l'envie de dorer, dorer la pilule, et pas dorer, hein, comme dirait Christian. Christian Clavier, hein. enfin bon, non. Euh, donc, donc l'envie, je disais, voilà, de te dorer la pilule, de prendre du temps avec tes amis. Euh, ami mi, doré, mi, c'est bon ami ah, parcours, j'insiste hein, au cas où, ok euh, Bien que ne semblant jamais fatigué. C'est vrai, je ne sais pas comment tu fais, hein. Tu te drogues, non Non. <rire> euh, euh, je continue. Euh, donc, jamais fatigué. Ou encore sur le sol d'une plage, plage de sable fin. Euh, donc sol, ok. Euh, loin de ton divan, ou même là. Là, sol, là, ok. Peut-être que c'est grâce au psychodrame, car on fait comme si. Là, si, ok. Mais jamais à la psychanalyse, tu ne tournes le dos. Okay. Avec toi, pour résumer, euh, jamais de prise de tête. Jamais d'emprise de tête, seulement des prises Jack. <rire> non, je ne fais pas non plus référence ici à Jacques Lacan. Bon, Au vu de l'heure, je sais qu'on a déjà pas mal dépassé, donc il est temps pour moi de m'arrêter. Et puis aussi, avant de trop culpabiliser ou d'avoir trop la honte de mon discours, hein, j'hésite encore entre les deux, honte, culpabilité, mais bon, c'est toi comme le spécialiste... Hein. Euh, je ne voudrais pas que tu me chantes shame, shame, shame shame on you alors dans un beau retournement pour euh, voilà, éviter de d'écouter la honte euh, à l'inverse de la honte je vous demande d'applaudir chaleureusement Alain Ferrand merci Damien Damien Opetit, qui est, vous venez de l'entendre, un, un humoriste, euh, alors du moment, un peu confus. Hein C'est pas sûr qu'on ait tous pigé ces méandres, etc. Par contre, Damien est, est quelqu'un que, que, que vraiment j'aime beaucoup, avec son compère Jean-Jacques Ritz. Ils ont publié le petit Freud illustré, le petit bouquin jaune, hein, euh, qui euh, est toujours présent dans ma bibliothèque, dans mon cabinet, à l'entrée de mon cabinet, le, le livre est toujours en présentoir, et si vous avez, c'est dommage, je ne sais pas, on ne l'a pas mis dans la hey, vu, cette faute, <rire> faute. Ah, oui. mais si vous avez l'occasion de lire ce petit livre illustré, vous verrez tout l'humour, dont sont capables Damien petit et Jean-Jacques Ritz. En tout cas, merci à toi, Damien, pour cette... Alors, je pensais que Damien ne pouvait pas venir, parce que je lui avais signalé qu'il y avait cette journée, et puis il m'avait répondu, oulala, là là, j'ai eu une grosse journée, je ne sais pas, c'était une étude institutionnelle, je ne sais pas de quoi tu devais parler, avec un collègue, et tu On ne va pas dire le nom du collègue, hein, on ne va pas dire. Mais Damien m'avait répondu, ça risque d'être beaucoup moins marrant que d'être avec toi à la cateau ben, je crois que c'est vrai. <rire> Merci Damien. Merci.